c'est de faire euh, un petit cours sur la compression dynamique, sur les traitements dynamiques d'une manière générale. On va essayer d'aborder l'ensemble des, des, des appareils. On va passer par l'aspect hardware, même si aujourd'hui, tout le monde utilise des plugins. En tout cas, pour nous, home-studistes, euh, on n'a pas toujours les moyens de s'offrir des, des appareils qui coûtent des petites fortunes. Euh, mais en plugins, ça marche très bien. Par contre, en, en abordant l'appareil par son aspect physique, on comprend comment il fonctionne et, et, et quelles sont les, les différences. Euh, vous avez tous touché un petit peu à du micro, des enregistrements, des machins comme ça, du mixage, des tables de mixage, des consoles, euh, vous n'êtes pas complètement euh, débutant dans l'affaire. On va commencer par un petit quiz. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez me citer comme, d'une manière générale, compresseur Qu'est-ce que ça vous évoque, compresseur Et ne me dites pas machin pour faire de la peinture, ne me dites pas MP3, parce que c'est autre chose. C'est intéressant, mais c'est complètement autre chose. Euh... Rien ça va, ça va monter les niveaux, on va expliquer à quoi ça sert, mais je pense surtout aux différents appareils de, de, de traitement dynamique. Est-ce que, euh... Est que vous en avez en tête Vous avez entendu parler d'un compresseur multibande Entendu parler, pas besoin nécessairement de savoir comment ça fonctionne. On va, on va aborder la notion plus tard de multi multibande. DSR, ça vous dit quelque chose Limiteur, ça vous dit quelque chose Vous avez entendu parler de sidechain Bon, si vous en avez entendu parler, c'est déjà pas mal. Alors, un compresseur, c'est un appareil qui va surveiller un signal sonore et qui va faire exactement comme on faisait avant. C'est-à-dire que euh, avant, quand il n'y avait pas de compresseur et qu'on devait enregistrer euh, quelque chose, on a ce qu'on appelle la dynamique. Vous vous souvenez de ce que c'est la dynamique La dynamique, c'est la différence entre les sons les plus faibles et les sons les plus forts d'un enregistrement en fonction de ce qu'on va utiliser comme équipement, on va avoir une dynamique, la possibilité d'enregistrer cette dynamique qui va être plus ou moins grande. Si on a une dynamique relativement faible, remontons dans le passé de Jadis Naguer, euh, la dynamique était relativement réduite, elle faisait je sais pas, quelques, quelques dizaines de décibels, ça veut dire que les sons les plus faibles étaient noyés dans le bruit de fond, les sons les plus forts saturés. Ce qui est dommage. Si j'enregistre un orchestre où je veux avoir en même temps le triangle, tout seul, et puis tout l'orchestre qui, qui balance tout le, tout, tout le, toute la puissance en même temps, je vais avoir une dynamique qui est tellement énorme que sur l'enregistrement, j'ai du mal à le faire. Alors ce qui se passait, c'est que j'ai quelqu'un qui était responsable de l'enregistrement, qui avait son doigt sur le curseur, qui connaissait la partition, et qui... Très subtilement, baisser le son quand ça devenait. Mais très subtilement, il prenait un petit peu d'avance, etc. Il baissait le son quand ça allait devenir très très fort, ou juste au moment, Enfin, c'était un, un expert, et quand on enlevait le son qui devenait beaucoup plus léger, ben, il remontait un petit peu le son, il jouait un petit peu du volume, il montait, il anticipait en partie, mais il, il, ou, ou parfois il trouvait simplement que c'était trop fort. Vous faites finalement la même chose si vous mettez quelque chose sur votre Finifi et puis que le, le volume est trop fort, ou bien vous voulez écouter un. Un, un, un album un petit peu ancien qui a beaucoup beaucoup de dynamique, euh, bah, à un moment donné, vous entendez plus ce qui se passe, vous augmentez le volume, et puis ça redevient un peu fort, vous baissez le volume. Et en saga MP3, on rencontre compte qu'on a exactement la même chose, on peut avoir des scènes qui sont extrêmement douces, extrêmement calmes, euh, et puis d'autres, à un moment, ça, ça se met à bastonner dans tous les sens, le volume devient très très fort. Et autant c'est pas un problème pour écouter dans son lit avec, avec un bon casque euh, et quand, quand c'est le silence autour, euh, autant si on est dans le bus ou si on est dans, dans, dans un environnement un peu plus bruyant, on voudrait écraser un petit peu tout ça, faire qu'on entende bien les sons forts, mais qu'on ne s'explose pas les oreilles, les, les, les, sons, les sons faibles, mais qu'on ne pas les oreilles quand on a les sons forts. Donc, le compresseur, il fait rigoureusement ça. Donc, si on imagine, prenons un exemple tout simple euh, d'une sirène, vous voyez la sirène de pompier qui monte et qui redescend juste derrière. On va avoir une courbe en volume, je ne parle pas de, de, de fréquence ou que ce soit, le volume va monter atteindre un certain seuil, et puis redescendre, et éventuellement repartir. On a donc notre fameuse sirène de pompier. Si je veux l'entendre quand elle commence, et que je ne veux pas saturer quand elle finit, quand elle, quand elle est au plus fort, je vais faire en sorte que, ici, je vais monter mon niveau, mon volume, et puis ici, je vais le baisser un petit peu, et je voudrais avoir, idéalement, un truc qui fait ça. Et là, ça rentre dans ma bande passante. Justement, là, ça ne rentre pas dans ma bande passante. Là, ça rentre dans ma bande passante. Et là, ça rentre dans ma bande passante et je suis tranquille, j'ai quelque chose qui est audible et on entend bien la sirène qui monte et qui descend. Et euh, je, je ne sature pas et je l'entends aussi quand elle est au plus faible. Ce n'est pas vraiment l'exemple le plus fondamental d'entendre une sirène faible. Mais si c'est un personnage qui parle et qui parle léger à un moment donné et très fort parce qu'il se met en colère à un autre moment, on va aussi vouloir l'intention, la manière de, de, de, de, de jouer va être là. Quelqu'un qui se met à crier, il va avoir une certaine attitude et on va, on va l'entendre. Mais on peut très bien légèrement baisser le volume. L'oreille va très bien compenser le fait que euh, le son n'est pas aussi fort que dans la réalité. De toute façon, naturellement, les oreilles font un, un, un, le, le travail de compresseur. Pendant un certain temps, si on est dans un environnement très bruyant, au début, ça fait mal aux oreilles. Et à un moment donné, ça filtre. Le, le, le, le cerveau filtre automatiquement... Les, les, les sons les plus forts et fait l'inverse aussi avec les sons les, les, les plus faibles on a tendance à, à se concentrer un petit peu et à entendre alors qu'on n'entendait pas au départ et à un moment donné on entend mieux donc l'oreille fait, fait aussi le même, le, le même rôle par la concentration que le compresseur donc c'est pas plus que ça sauf que, sauf que euh, le problème c'est que si j'écrase trop j'ai plus de nuances et en même temps ce son, il était là, il est relativement proche, disons, de mon bruit de fond. Si je le remonte, mon bruit de fond monte aussi. Donc en écrasant tout ça, j'ai besoin d'avoir un enregistrement le plus propre possible pour que mon bruit de fond ne vienne pas euh, polluer mon enregistrement, euh, tout, en, tout en réglant ma dynamique. L'autre chose aussi, qui est, le, qui est le grand classique et qui est la, qui est la, la chose qui nous perturbe bien souvent, si vous êtes des, des grands amateurs de, de, de radio périphériques de type Énergie ou Skyrock, vous vous rendez compte que, quel que soit ce qui se passe, le volume est toujours à toc. Parce qu'il passe par une batterie de compresseurs qui vont faire en sorte qu'un son faible, il est fort, un son fort, il est fort, à, la, à, à peu près au même volume. Ils vont tellement réduire la dynamique qu'au lieu d'avoir ça, comme on aurait sur une radio qui diffuse du jazz par exemple, on va avoir ça. Parce que pour les questions de, de, de, de, de en, en tant que radio, ils veulent être forts pour que quand on tourne le bouton pour trouver une fréquence, ben, elle apparaisse et que on entende quelque chose qu'on n'est pas un silence, qu'on ait envie de s'y arrêter, envie d'écouter. L'inconvénient de ça, c'est que ça fatigue énormément parce qu'on est tout le temps, tout le temps, tout le temps à toque, il n'y a jamais moment de repos. Et donc, si on fait de la saga MP3 et qu'on compresse, on peut très très bien le faire. Il y en a qui le font. Euh, à un moment donné, on se retrouve avec quelque chose qui ne se repose jamais et c'est vite fatigant. Ça s'entend très bien dans le bus, c'est super, mais c'est vite fatigant. Et à la rigueur, on devrait pouvoir offrir euh, une version euh, pour être tout seul dans son lit avec son casque et une version pour quand on prend le métro euh, et, on, et on pourrait choisir. Ou alors, le plus idéal, ce serait d'avoir un compresseur sur son lecteur MP3 que l'on pourrait régler en fonction de ce qu'on a envie, avec une, une dynamique bien large. Et puis, euh, au moment où on est dans le métro, ben, on resserre la dynamique et on, et on compresse un petit peu les sons. Le, le, c'est pas vraiment le propos, mais... Euh, effectivement là on pourrait avoir quelque chose donc on, on va essayer toujours de ramener ça à la saga mp3 donc si comment ça va fonctionner pour, no pour notre appareil euh... un compresseur la difficulté du réglage d'un compresseur c'est qu'il euh, a beaucoup de paramètres enfin, pas tant que ça mais il a beaucoup de paramètres et chaque paramètre va avoir une influence sur le résultat final donc un résultat final ça va être beau ou ça va être pas beau et comme il y a à peu près relativement peu de, de, de, de, de, de, de plage entre le beau et le pas beau, c'est pour ça que on, on dit toujours, attention, compresseur, ne faites pas ça tout de suite. Quand vous êtes débutant, euh, allez-y mollo, peut-être un petit peu de compression, mais commencez pas à tout régler à fond parce que ça fait beaucoup de réglages. Alors, qu quels sont les réglages que l'on rencontre sur un compresseur Vous les connaissez Threshold. Le genou. Bon, on va le mettre plus loin. Ni. Attaque-release. on va avoir le ratio. L'attaque. Je les mets en anglais, hein, c'est plus classe. Et puis, on va avoir ce qu'on appelle le gain ou le make-up. À quoi ça sert Le threshold, je reprends ma courbe. On prend vraiment un exemple simple de, mon, euh, de ma sirène de, de pompier. Le threshold, c'est à quel moment je veux que le compresseur se mette en route. À quel moment je considère que le son devient trop fort. Je ne veux pas qu'il compresse tout le temps. Je veux que quand le, le, le, le volume, tant qu'il est en dessous d'un certain seuil, j'y touche pas. Et quand il atteint un certain seuil, le threshold, donc le seuil, en anglais, euh, je commence à compresser. Donc en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est uniquement les sons qui sont au-dessus d'une certaine dynamique qu'on va exprimer en décibels, que je veux réduire, je veux amener ça plus bas. Et le reste, je n'y touche pas. Okay ça, c'est mon threshold. Et comment ça se règle ben, C'est pour ça que je ne peux pas le dire. Je ne peux pas vous dire, vous mettrez le threshold à moins 20 dB ou à moins 15 dB, ça dépend de ce que vous avez besoin de compresser. Si vous avez des voix euh, qui tournent à moins 14 dB, avec quelques pics à 6, et qu'elles vous embêtent, ou elles, elles sont un peu trop fortes, ou un peu trop, un peu trop dynamiques, et que, et que vous voudriez pouvoir les raboter, euh, bah vous allez peut-être mettre votre threshold à, je sais pas, à 10, et vous, vous allez devoir faire des essais. Il faut comprendre à quoi il sert. Il sert à définir la différence entre mon 0 décibel de mon enregistrement, et puis le moment où je veux commencer à, le, à, à écraser. Et on va voir pourquoi est-ce que je veux écraser avant d'être à 0 décibel pour pouvoir récupérer mes sont faibles, c'est le fameux euh, gain ou make-up qu'on va récupérer derrière. Donc, mon threshold va me permettre de définir à quel moment je, euh, je commence à compresser. Le ratio, ça va être avec quelle violence je vais compresser. Alors, le ratio fonctionne sur le, sous la forme suivante on a, je ne sais jamais dans quel sens c'est, l'input est sur l ici et l'output est ici. C'est exprimé en décibels. Si j'ai 1 décibel en entrée, si je ne compresse pas, j'ai 1 décibel en sortie. Et puis, euh, si j'ai 10 décibels en entrée, je mets 10 décibels en sortie. Pour l'instant, je n'ai pas atteint le threshold. Et à un moment donné, j'atteins mon threshold. Et là, je vais lui dire, si j'ai, alors s'il est par exemple à 12, à partir de 12, si j'ai 13, euh, euh, c'est dans le sens inverse, en, en, en négatif, donc je suis à moins 0 et puis je, je descends, si j'ai euh, moins 15 décibels, plutôt que de sortir moins, euh, moins 15 décibels en sortie, je vais uniquement sortir, disons, euh, moins 12 ou moins 13 ou moins, moins 11. Et donc, je vais définir où est-ce que je veux sortir et, et ma courbe, vous l'avez déjà vu au, à la dernière conférence Dorine, on, on l'a vu, on a une courbe qui forme non plus une ligne droite, mais une ligne qui est droite au départ, à 45 degrés, et puis qui s'infléchit. L'angle... Plus il va être plat, plus je vais avoir une compression importante. Plus il va être proche du 45 degrés, moins j'aurai de compression. Et le ratio s'exprime en 1%, un, en un enfin en, on dit 2 sur 1 ou 3 sur 1. Donc en fait on a euh, pour 2 décibels en entrée, on va en avoir qu'un seul en sortie. Pour 4 décibels en entrée, on va avoir qu'un seul en sortie. Donc on va dire, mon, mon ratio je vais me dire que c'est 2 pour 1, compression très légère, 4 pour 1, compression un peu plus forte, 8 pour 1 ou 6 pour 1, je, je, je règle. Le, le, la violence avec laquelle mon compresseur va travailler. Et donc, en fait, à quel point cette courbe-là va être écrasée ou pas Plus elle va être écrasée, plus on va sentir le passage entre le temps où elle n'était pas compressée et le temps où elle est compressée. Si ma courbe devient ça, ça va s'entendre relativement fort. Si elle est très légèrement écrasée parce que j'ai besoin de gagner un décibel juste pour rentrer dans ma courbe, ça va être beaucoup moins audible. Et là encore, en, font, en fonction de ce que je veux faire, si c'est pour égaliser la, la voix, pour un petit peu densifier de la voix, euh, je ne vais peut-être pas utiliser des, des, des ratios très très violents. Pour d'autres choses, si c'est pour de la musique, on va parfois utiliser des ratios qui peuvent être extrêmement incisifs euh, et, et qui vont vraiment faire descendre le volume. Et, et, et on est vraiment sur l'esprit de notre ingénieur du son qui est là le doigt sur le, sur le bouton, et au moment, un, un ratio très faible, il tire très légèrement sur le, sur le fader, euh, un ratio plus fort, oh, c'est fort, je tire fort, c'est un petit peu euh, de la surréaction. Et en fonction de, de ce qu'on veut faire, on va choisir un ratio plus ou moins fort. Encore une fois, pour de la saga MP3, et surtout quand on débute, tant qu'on n'en est pas au début, calmons-nous et, et utilisons des ratios les plus faibles possibles. Une bonne compression dans notre cadre, c'est surtout une compression qui ne s'entend pas. Donc, moins on va avoir de différence entre notre signal original et, et le, le signal compressé, mieux on va se porter. Mais on va gagner des décibels. Et ça, c'est intéressant. Attaque et release. Euh, ce sont les deux éléments qui vont dire mon volume A, ah, il devient trop fort. Alors, est-ce qu'il devient trop fort Est-ce qu'il est arrivé juste là et puis il va redescendre Ou est-ce qu'il va augmenter le, le, le compresseur, lui, ne le sait pas. Donc, à quel moment à partir duquel j'atteins mon threshold, à quel moment je décide de faire une compression. Il y a un léger retard. Ce retard va faire que mon volume va continuer à monter et seulement après, il va commencer à courber. Ce, ce temps de, de, de délai s'appelle l'attaque. On va l'exprimer en millisecondes. Un temps d'attaque extrêmement rapide, ça va être 1, 2, 3 millisecondes. Euh, un temps d'attaque plus doux euh, va être peut-être de, de 10, 15, 50 millisecondes avant de dire... Ouais, je commence à, à, à, baisser mon, à baisser mon volume. Le release, ça va être la même chose. À partir du moment où je passe sous mon seuil, combien de temps, quand je suis sous le seuil, j'arrête de compresser. Et donc, ça veut dire qu'ici, mon volume, eh ben, il va continuer à être, à être tiré vers le bas et puis seulement après, il va aller atteindre, la, la, la compression va s'arrêter. Et de nouveau, ça s'exprime en millisecondes. Alors, soit on veut que le volume remonte tout en douceur et qu'on l'entende presque pas, on va mettre 200, 300 millisecondes avant que, que le volume ne remonte, comme, comme si l'ingénieur du son disait, ça y est, on est reparti dans les zones calmes, on va remonter tout en douceur. Ou bien dire, ça y est, on est en dessous, je remonte aussitôt. Et, et, et de nouveau, on va sentir ou pas le, la, la charnière entre la partie compressée et la partie non compressée. Et cette fameuse charnière, c'est le genou. On a la possibilité... Pour la plupart des appareils, ça on a toujours. Si on n'a pas un bouton qui le, qui le fait, il est géré en interne de manière automatique en fonction du signal, parce qu'il y a des appareils qui ont été fortement simplifiés, ce qui est plutôt pas mal. Le genou, c'est quelque chose qui va dire, ok, on a une attaque, on a un release, mais plutôt que d'attendre vraiment qu'on arrive au threshold et qu'on commence directement à le faire, donc on va avoir ici un angle entre le moment où je ne compresse pas et le moment où je compresse, eh ben, on va légèrement anticiper, l'appareil va anticiper, va commencer à compresser légèrement avant, de manière à arrondir le passage et à ajuster en douceur le passage entre le non-compressé et le compressé. Et c'est ça qui va me donner une courbe qui va être beaucoup plus douce, surtout si je compresse beaucoup. Est-ce que je peux donner une courbe un peu plus douce qui sera moins audible, même si je, je tire un petit peu vers le bas Est-ce qu'elle ce sera moins audible Mon release de la même manière. Est-ce que je veux releaser aussitôt que mon volume baisse De nouveau, ça dépend. Si c'est une, une, une sirène... On a un son pur et unique. Si j'ai un angle qui est trop fort, on va l'entendre. Si par contre, c'est un mix que je suis en train de faire et que c'est un bruit fort qui, qui apparaît et qui me dérange dans mon mix et que je veux baisser uniquement celui-là, donc je veux baisser le volume, que le temps de ce bruitage, et après reprendre, et je ne veux pas entendre que la voix a baissé, vous avez peut-être en, en, en, entendu ça, c'est classique sur certaines caméras, euh, sur certaines euh, webcams aussi, certains appareils ont un limiteur intégré. Un limiteur, ben, ça fait partie des... des des, de la compression dynamique. Et d'un seul coup, il y, a du, il y a du son qui est fort. alors L'appareil, surtout les caméras qui ne sont pas débrayables, baissent le volume parce que le bruit est fort. Et puis ce bruit s'arrête. Genre on est dans la rue et puis il y a un bus qui passe. Le bruit est fort, le volume, le volume baisse. Et puis quand le bus est passé, avant qu'on entende de nouveau la voix qu'on est en train, train d'enregistrer, on sent que ça remonte tout doucement et c'est assez moche. Alors, on a, on a l'exemple d'une compression qui est assez désagréable parce que c'est beaucoup trop violent. C'est pour ça que bien souvent, on va préférer surtout quand on connaît un petit peu le son, enregistrer un niveau plus bas, c'est-à-dire que le bus il passe, ben, il passe, mais la voix ne va pas du tout bouger, on ne va pas changer le volume, ou à peine, et c'est après au mixage qu'on va dire bon allez, le bus il est un peu trop fort, on va le baisser, et je remonte mon volume au moment où je veux. On a la possibilité d'avoir le contrôle. Si on laisse notre caméra vidéo le faire tout seul, on a un truc qui fait vraiment du yo-yo et c'est plutôt désagréable. Et C'est pour ça que bien souvent, les caméras vidéo, on est assez déçus du, du, de l'enregistrement parce qu'il y a un compresseur très très fort qui va donner un signal très compressé, qui va choper. Si c'est un, un son très faible, il va le prendre. Si c'est un son très fort, il va le prendre aussi. Il va donc, réduire cette dynamique. Mais euh, à condition d'avoir un signal qui est stable, ça va. Si on a un signal qui est, qui est changeant tout le temps, ça monte, ça descend, c'est du yo-yo, c'est très désagréable. Et le gain make-up, c'est que là, la seule fonction qu'on qu vient de voir, c'est de baisser le volume quand il devient trop fort. Mais là où ça devient intéressant dans le cadre d'un compresseur, c'est qu'une fois que j'ai baissé, j'ai augmenté l'espace entre mon signal le plus fort et mon 0 décibel, je peux remonter le tout d'autant de ce que j'ai gagné. Et donc, je peux faire en sorte que les sons les plus faibles, qui étaient à la limite de l'audible dans mon, dans mon enregistrement, eh bien, ah, ils prennent un petit peu d'essor et donc on les entend mieux. Et c'est... Une des raisons, raisons c'est d'éviter de saturer, c'est ce qu'on faisait avant quand on avait des enregistrements où, euh, qu que, que l'on prenait et qui, et qui, qui nécessitaient de, de, euh, de, de, de rentrer tout sans saturer, de, de rentrer tout le son sans saturer, on utilisait le compresseur pour uniquement baisser les, les hautes valeurs, mais c'est aussi utilisé pour augmenter les faibles valeurs, parce que finalement après on fait ce qu'on veut dans la, dans la, dans la branche. Donc, le gain va nous permettre de dire, bah, ici, disons que j'ai gagné 4 décibels sur mon truc, bah, je remonte de 3,5. Et mes sons les plus faibles, bah, ils auront gagné 3,5. C'est toujours ça de prix. Et si je compresse très fort, bah, tout va remonter. Et c'est pour ça que des, des sons de type Energy Skyrock, s'il y a le moindre petit bruit, on va l'entendre très très fort, très présent, parce qu'on aura tellement compressé et tout remonté, qu'on euh, on va avoir l'ensemble du son qui est très très fort. Ok Ça, c'est donc l'ensemble... Des éléments qui me permettent de, de, de travailler mon son. Là, j'ai donné un exemple très très simple. Mais évidemment, si on a une courbe qui fait ça, et que je mets mon threshold ici, là, dans cet exemple ici, dans ce, dans ce creux, si mon, mon release est plus long que le temps de creux, le compresseur va continuer à agir, va continuer à compresser derrière, et là, si par exemple mon release est, est, est plus court, et on va commencer à remonter le volume avant que la suivante ne commence à se faire. Donc, de nouveau, en fonction de ce que l'on va enregistrer, le choix de l'attaque et du release va avoir son importance, selon ce que l'on veut faire. Donc, de nouveau, je ne peux pas vous dire comment ça se règle, il faut comprendre à quoi ça sert, quel est l'impact, si, si je suis là et que je veux que cette partie-là, qui est peut-être un peu forte, mais avec des hauts et des bas, euh, reste relativement harmonieuse, sans avoir des hauts et des bas qui sont artificiels, qui sonnent artificiels, je vais augmenter mon, mon attaque, ou mon release, euh, je, je vais augmenter mon, mon release pour que ça puisse passer. Dans certains cas, en batterie, enfin euh, pour un enregistrement d'une batterie, je veux avoir l'impact de, de, de mon son, je veux avoir la, la, la transitoire, le moment où j'ai un son, un silence, et puis le moment où je frappe la peau, euh, et je veux l'entendre, dans certains cas on veut l'entendre, dans d'autres cas on va vouloir l'écraser, mais que derrière, ça reste trop fort et je veux pouvoir baisser ça. Je vais mettre une attaque qui va me permettre d'avoir ma transitoire, le, le, le, la frappe de la peau, et puis après, j'enclenche. Donc je vais régler mon attaque qui va me permettre d'aller récupérer exactement la montée en puissance, mais au lieu qu'elle continue à monter, je l'arrête à un moment donné. Et puis, comment est-ce que je la, je la libère Est-ce que je la libère immédiatement dès que la, dès que la peau cesse de résonner, ou un peu plus tard, ou de nouveau, ça nécessite de savoir à quoi ça sert et de, et de faire son réglage soi-même Okay. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant Pas de questions Est-ce que vous avez compris <rire> Oui. Pour le genou, plus c'est du hard knee, par exemple. Pour le genou, en fait, plus, si on le règle plus fort ou plus intensément, en tout cas, ça lisse la courbe. Oui. En, en, en général, il y, y a deux réglages pour le, pour le genou. Il y a le hard knee et le soft knee. Donc le hard knee, on est vraiment sur un angle qui passe de 45 degrés à l'angle compressé, avec une, transi une transition importante, et, et l'autre qui va être en douceur. Alors par exemple, dans l'exemple le, de ma batterie, où je veux avoir ma transitoire, mais qu'après je veux couper ce qu'il y a au-dessus, je vais mettre un hard knee. Parce que si c'est trop soft, bah, il n'a pas le temps de s'enclencher, que c'est déjà trop tard, le truc est beaucoup trop rapide. Euh, dans le cadre d'une voie, on va plutôt aller en soft knee, parce que c'est intéressant de, de, de, de, ne pas, euh, de, de ne pas noter la différence entre le moment où on est compressé et la différence, on ne l'est pas. Mais c'est plutôt juste un bouton que j'enclenche ou que plat, ou, enfin, ou, un, ou un switch que, que, que je mets. Il n'y a pas de réglage véritable du soft. Ça peut exister, il hein. n'y euh, a, a rien qui empêche de le faire. Mais voilà. Alors il y a des appareils qui ont été conçus pour avoir un soft-nit automatique. Par exemple, dans le dans du, du temps où on avait des, des, des, des compresseurs qui étaient en, en hardware, il y a des, des, des compresseurs qui fonctionnent de manière optique. Alors là, c'est assez astucieux comme, comme système, parce que évidemment, maintenant, avec des circuits intégrés et avec des ordinateurs, on peut, on peut pré-programmer, on peut être rapide, on peut faire des tas de choses. Mais à ce moment-là, on, on faisait en sorte qu'on avait un circuit qui allumait une lampe avec une intensité variable en fonction du, du signal qui rentrait dedans. Donc c'est normal, puisque c'est de l'électricité qu'on est en train de traiter. Donc on peut très bien allumer une lampe en fonction véritablement de ce que, ce que j'injecte. Cette lampe éclairait un, un capteur, et le capteur avait une espèce de latence, et c'est lui qui enclenchait le, le, le compresseur ou pas. Donc simplement en allumant vraiment une, une, un, un, un, la, la lampe, l'intensité de la lampe, et, et le temps que cette lampe chauffe, il euh, y, y a toujours une petite latence quand on allume la lumière, le, le, le temps qu'elle qu prenne sa pleine, sa pleine puissance, cette douceur avant que finalement la cellule photoélectrique capte le niveau avec, avec lequel elle dit ⁇ Oh tiens, ça y est, euh, le son est trop fort, je vais le baisser ⁇ et déclenche le, le, le circuit créer une latence naturelle, donc une attaque qui était beaucoup plus douce, et aussi une montée en puissance qui était plus douce parce qu'on avait notre lampe, en fonction de la lampe qu'on allait choisir, qui allait s'allumer plus ou moins lentement. Donc on avait en physique la possibilité de le faire. Maintenant, avec les ordinateurs, on peut le faire rigoureusement puisqu'on a modélisé complètement ces appareils-là et donc les plugins vont faire pareil. Mais c'est intéressant de savoir qu'il existait des technologies tout à fait différentes pour faire de la compression et une des, à mon avis, des plus belles, en tout cas pour la voix, c'est le, le principe de, de, de l'auto-électrique où on a vraiment une lampe qui va physiquement gérer le, g, g, générer la, la, la compression. Euh, un des éléments qu'on va utiliser assez régulièrement et qui est assez important, qui est rigoureusement un compresseur, c'est un limiteur. Alors un limiteur, c'est quelque chose qu'on va mettre éventuellement pour protéger, justement, pour ne pas arriver au 0 dB sur un enregistrement, pour ne pas arriver au 0 dB sur un mix, euh, parce que 0 dB, ça fait une onde carrée, Parce que si j'atteins si le 0 dB ici, ça, ça disparaît. Là, j'ai une onde carrée, ça détruit les enceintes, c'est très mauvais. Ça fait mal aux oreilles, on n'aime pas du tout. En ayant un limiteur, en fait, c'est rigoureusement un compresseur dont le ratio est infini. Donc on lui dit, au-dessus de cette valeur, plus rien. On arrête, on baisse le volume en conséquence pour que rien ne passe au-dessus. Alors rien, encore une fois, en fonction de l'appareil, le limiteur il va être plus ou moins rapide, plus ou moins euh, dur. Est-ce qu'on est qu va lui dire, c'est vraiment un limiteur qu'on appelle un brick wall Donc là, le, le brick wall, c'est bien ce que ça veut dire. On a un mur de briques, on n'ira pas au-delà. Parfois, ça peut être un espèce de mur un peu mou et, et, et laisser la possibilité d'onduler un petit peu dans, dans ces eaux-là mais sans aller au-delà de au du truc. Ou alors vraiment mettre un, un limiteur en bricole et on ne va pas au-dessus, qui permet d'avoir, si le compresseur est bon, d'avoir une compression propre, maîtrisée, gérée, plutôt qu'avoir une compression physique, simplement parce qu'on est arri arri arrivé à 0 dB et qu'il voilà, n'y a pas plus haut. Donc euh, là, à ce moment-là, les... les les, les, les enceintes sont, sont plaquées contre, contre la membrane et puis, et puis on attend que ça, que ça se libère. Et là, évidemment, c'est très laid. Donc, le limiteur n'est rien d'autre qu'un compresseur qui va avoir euh, un, un ratio infini. Le reste, il peut avoir tout ça. Le threshold, on va le définir évidemment, mais l'attaque, le release, on peut aussi le, le, le, le définir comme on veut. Oui et du coup, ça revient quand même à faire un carré mais juste en, en de la barre de TV, non Alors, oui le, le, dans l'absolu. Mais le signal, il n'est pas carré. Euh, le compresseur, il, il ne il se contente pas simplement de, de, de couper le, le volume parce que, en fait, en réalité, si, si on va regarder à la, à la microseconde, on va avoir euh, notre, notre ingénieur du son qui, à la microseconde, va un petit peu monter, un petit peu descendre parce que le volume lui-même n'est pas constant. Donc, il va, il va jouer... Du, du, du curseur pour ne jamais dépasser. Quand, dès dès qu'on est euh, au-dessus, eh ben, il, va, il va baisser. Si on, est, si on rebaisse un petit peu, il va remonter de manière à ce que notre son soit constant. Et c'est cette petite nuance que l'on va avoir en fonction de l'appareil. Parce qu'évidemment, l'ingénieur du son, il va, il va avoir du mal à, à lui trouver exactement le, le, le bon niveau. Et on, on a fait mieux avec les compresseurs, c'est pour ça qu'on continue à utiliser des compresseurs et qu'on a arrêté de faire ce, ce genre de, de jeu de yo-yo à la main. Euh, le compresseur, la technologie, le choix d'un plugin ou d'un appareil va donner un résultat parce que lui-même, quand on est dans la phase du limiteur, va donner quelque chose qu'on va considérer comme plus musical ou peut-être plus dur ou correspondant à ce qu'on cherche. Et c'est pour ça qu'il y a une pléthore de plugins qui existent, euh, il y a une pléthore d'appareils qui existent et qu'il n'y en a pas un qu'on puisse dire il est mauvais ou il est bon, il va donner un certain résultat qui va nous plaire ou qui ne va pas nous plaire. On a vraiment le, le, le, cette... cette euh, la, la possibilité de choisir l'appareil qui nous convient et qui convient surtout à ce qu'on qu veut faire. Et c'est pour ça que quand tu regardes des, des vidéos de certains ingénieurs du son euh, qui te montrent le, le, le travail qu'ils peuvent faire d'un mixage ou un truc comme ça, tu vas en avoir qui vont euh, simplement dire euh, « ah celui-là je l'aime bien ». Parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec, parce qu'ils ont un son qui, qui, qui, qui correspond à leur, à, à, au style qu'ils qu mixent d'une manière générale. Et donc c'est vrai que moi quand je regarde les compresseurs, j'en utilise pas 50. Des, des plugins, il en existe plein, des gratuits, des payants, des chers, des pas chers, des trucs hors de prix ou des, ou des trucs tout à fait, fait accessibles à tout le monde. Euh, en hardware et en software, j'ai même des, des compresseurs hardware à la, à la maison. Et finalement je les utilise pas parce que j'ai trouvé quelques compresseurs, j'en ai peut-être deux ou trois que j'aime bien par rapport à ce que je fais. Mais si je devais mixer une batterie de, de heavy metal, j'utiliserais peut-être pas cela, peut-être que j'en chercherais d'autres. Euh, parce qu'il hum, faut trouver le bon. Et effectivement, on a pratiquement une onde carré, mais cette subtilité fait qu'on n'a pas une onde carré, on a un petit peu de vibration. Alors, par contre, tu as tout à fait raison, il ne faut pas se contenter de dire je mixe n'importe comment, puis je pose un limiteur et tout est bon. Parce que évidemment là, on va perdre toute la nuance, on va perdre toute la subtilité, et, euh, et, et on arrive à ce que je disais, ou, ou ce qu'on a toujours dit, attention quand vous commencez à jouer avec des compresseurs des limiteurs, euh, parce que vous attaquez un truc, vous allez abîmer, vous allez modifier votre signal, c'est très difficile de revenir en arrière, à part à faire un undo. Euh, et donc, euh, si vous allez trop fort, peut-être que vous n'allez pas vous en rendre compte. Euh... Qui a son téléphone allumé à Chaque fois qu'il y a un cours, il y a quelqu'un qui a un téléphone allumé. Donc voilà, on, on, on a, euh, le, le, le réglage doit se faire avec subtilité, on doit, on doit mesurer et normalement un bon compresseur indique à quel moment il s'enclenche. On a, on a un voyant, on, on voit souvent, euh, il, il est repéré sous forme d'un strip de, de, de LED. Et puis on a les LED verts, c'est le volume qui monte. Et on a des LED rouges qui descendent, c'est au moment où il commencent à compresser. Et, et on voit, plus on a de LED rouge, plus on se dit on est en compression intensive. Et parfois, s'il apparaît de temps en temps, on dit bah, tiens, on est juste en train de raboter les crêtes. Et de nouveau, c'est un choix artistique, technique, de, de, de, de, de faire ce qu'on a envie. Euh, et souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coupler un compresseur, qu'on va pouvoir régler avec beaucoup plus de douceur, etc. Et puis derrière, on va mettre un limiteur pour vraiment terminer. C'est-à-dire qu'on aura fait tout le travail qui va nous permettre de descendre avec une certaine douceur, avec un soft knee, avec des choses comme ça. Et puis si vraiment il me reste un petit bout qui rabote, et celui-là, les dernières crêtes, je les, je les taille au, au, au limiteur parce qu'elles sont courtes, parce que dans mon mix, euh, ce n'est pas très très important et que ça va me faire gagner un certain nombre de décibels. Parce que finalement, quand on regarde notre mix, il va peut-être avoir des tas de trucs comme ça, des pics, et puis une qui va monter très haut et puis les autres qui vont rester là. Dans l'absolu, je ne peux pas normaliser plus haut que 0 décibel, donc celle-là est dans mon chemin, et c'est dommage, parce que le reste était peut-être un niveau en dessous, et peut-être que simplement en rabotant celle-là, et elle est très courte, elle me, finalement elle ne me dérange pas, c'était peut-être une petite claque dans mon mix, et si elle claque un peu moins fort, bah, c'est pas ça qui va vraiment me déranger, je peux raboter celle-là d'un petit coup de limiteur, même si ce n'est pas le truc le plus artistique du monde ou le, ou le, plus, euh, le plus propre du monde, ça reste qu'un bruitage très très court. Et encore une fois, je vais prendre la décision de le faire, de passer un coup limiteur qui va me permettre de redescendre peut-être de 3 décibels ou de 4 décibels et de monter l'ensemble de mon épisode de 3 ou 4 décibels, ce qui va donner plus de confort d'écoute à tout le monde. Parce qu'à l'inverse, si je suis 3 décibels en dessous de ce que les gens s'attendent, ils vont augmenter avec leur lecteur le volume. Mais comme ils n'ont pas le doigt sur le fader, au moment de la porte qui claque, ils n'auront pas le temps de le baisser. Donc, ils vont prendre la porte qui claque dans les oreilles. Et ça, c'est désagréable. Et c'est pour ça qu'on a tendance à récriminer sur les pop. Le pop, c'est exactement ça, finalement. C'est une pression importante. Alors, elle est physique, euh, euh, parce que parce qu on, on, finalement, on envoie de l'air dans le micro. Et donc, on a une, augmentée, une, une augmentation de la, de, la, de la pression, donc du, du volume. Et le pop nous, nous, nous crée vraiment cette, cette Augmentation, de temps en temps, on entend une syllabe qui va, qui va mettre beaucoup de, beaucoup de pression, beaucoup de volume sonore, alors que le reste est plus bas. On va pouvoir mixer ça proprement, parce que le volume il va rester bas, et que même si on monte un petit peu tout, le pop est très présent. Des pop peuvent se traiter avec un compresseur. Alors, ce n'est pas idéal, ce n'est pas l'absolu, mais s'il reste quelques pop, on peut donner un petit coup de compresseur qui va permettre de les, de les baisser. Et nos dernières pics, on va baisser, on va redonner un petit peu de... de, de, de, de constance à notre enregistrement, une certaine, une certaine moyenne plus, plus accessible et notre enregistrement sera plus, plus doux et le pop sera moins audible. Il sera toujours là physiquement, mais il sera moins audible. On a d'autres manières de faire. D'autres manières de faire, c'est d'utiliser... Je ne vais pas encore parler du sidechain. Je ne sais pas où on en est au niveau du timing. On est loin Une demi-heure demi C'est cool. Euh, on va parler de ces deux appareils-là. Alors on a dit qu'un compresseur, ou un limiteur, c'est pareil, c'est le doigt sur, le, sur le, le bouton du master, et puis on le monte ou on le baisse. Okay. Vous savez ce que c'est qu'un équaliseur Vous visualisez le principe de l'équaliseur avec les 30 et quelques bandes, où finalement, de nouveau je parle de hardware, hein, mais en software ça existe de la même manière, Mais on a notre truc avec tout un certain nombre de, de, de petits curseurs que l'on peut monter et baisser, qui vont permettre de monter les graves, baisser les aigus, monter les médiums, faire un petit peu ce qu'on veut, et, et gérer l'ensemble du spectre comme on en a envie. Alors on imagine qu'on a nos 32 bandes et notre ingénieur du son, il n'a plus un doigt sur, la, sur le bouton de volume, il a un doigt, 31 doigts, pas mal, il a un doigt par curseur. Et il se dit, ah mon volume il devient trop fort, donc je dois baisser. Mais il ne devient pas trop fort d'une manière générale, il devient trop fort sur cette fréquence-là, ou cet ensemble de fréquences-là. Et soit je décide de baisser mon volume master et tout baisse, soit c'est juste ça que je veux baisser et je vais descendre uniquement ces curseurs-là qui correspondent à une plage de fréquence donnée. Et le principe du DSR, c'est exactement ça. Le S a une, a une fréquence qui est assez élevée, le S, c'est dans les, dans les, en général entre 5, 6, 7, 7000, 8000 Hertz. Et donc on peut aller dire, quand on a un petit peu trop de pression sur le S, plutôt que de baisser le volume, on va baisser juste le S. Cette, cette plage de fréquence, on va la régler, on va l'affiner, la, on, on va faire des essais pour, pour trouver exactement celle où notre interlocuteur va pouvoir va être dans le dans va sortir des S qui sont désagréables à l'oreille, et on va aller juste baisser le, le la fréquence qui correspond. Et le DSR fait exactement ça. C'est un compresseur qui au lieu d'aller toucher au bouton de volume général va surveiller et de nouveau, va, ne va pas surveiller l'ensemble de la fréquence et se dire, oh là, tout est en train de monter. Il va regarder, il va analyser le spectre et dire, dans cette fréquence-là, qu'on aura réglé une fois, une, une fois donnée, donc parmi les éléments, on va avoir aussi la fréquence. Sur cette fréquence-là, mon volume devient trop fort, je baisse à l'équaliseur la plage de fréquence que je veux. Ouais. Euh, comment tu fais pour identifier la fréquence qui ne va pas Tu testes au euh, petit bonheur la chance ou... Alors... Il y, a, il y a deux méthodes. Euh, pour le S spécifiquement, on sait que c'est dans la plage des 7000 à 8000 Hertz. Et en général, les DSR sont à peu près déjà dans ce, ce truc-là. Et on a, on a un bouton, on va faire tourner en boucle le passage qui a, le S qui nous dérange. Et on va, on va le régler jusqu'à ce qu'on l'entende. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait euh, une approche inverse. On a, on a bien souvent sur un bon DSR, on a un bouton qui est inverse. Au lieu de baisser le S, il va l'augmenter. Donc on va tourner le bouton jusqu'à ce que ça devienne vraiment désagréable. Et quand on l'a trouvé, on a trouvé la bonne fréquence. Et là, on le réinverse, et plutôt que de l'augmenter, il va le baisser. Et on peut faire exactement... Oui aussi sur non Exactement, c'est ce que, ce que j'allais dire. Pour le DSR spécifiquement, on va, on va le faire. Et pour l'équaliseur, quand on a un son, il peut y avoir des nœuds modaux, de, des, des nœuds fréquentiels dans, dans la pièce où on enregistre une fréquence qui, qui apparaît spécifiquement et qui est assez désagréable, ou qui résonne, qui grésille à, à un endroit. On va utiliser souvent un, un équaliseur paramétrique donc, au lieu d'avoir nos, nos, nos X, X petits curseurs, notre equaliseur paramétrique va permettre d'avoir une ligne, le, euh, orine aussi, en a montré un. On va pouvoir définir une fréquence particulière. Le facteur Q, c'est le facteur qui va permettre de, de, de, de gérer cette bande. On va euh, faire en sorte qu'on va le serrer, et on va augmenter cette fréquence-là. On va serrer et on va l'augmenter. Et après, avec le bouton qui va régler la fréquence, on va, on va se promener, on va faire un sweep. Et on va se promener des graves aux aigus jusqu'à ce qu'on entende, donc de nouveau en passant l'enregistrement et on écoute, et à un moment donné on entend ah, « ça, ça c'est moche ». On a repéré la fréquence qui résonne, qui grésille, qui est désagréable, parfois aussi l'enregistrement selon la position, on va peut-être avoir, on trouve qu'on a un, un petit peu trop de nez, le, le, la, la partie nasale ou un petit peu trop de, de, de ci ou ça qui nous dérange pour que l'enregistrement soit beau ou harmonieux. En matière de saga MP3, ce n'est pas fondamental, parce que la voix, elle est la voix. En matière de chant, c'est parfois gênant, parce que justement, c'est peut-être des fréquences qui nous, on aurait préféré mettre une flûte ou un autre instrument dedans, et on va pouvoir le gérer. Donc on va faire un sweep, on va promener notre, notre, notre fréquence en, en tournant le bouton et en écoutant jusqu'à ce qu'on trouve la fréquence qui résonne, et puis quand on l'a trouvée, on va inverser, on va la creuser, plutôt que de la monter. Et donc effectivement, on va l'utiliser. Mais là, on est en mode équaliseur c'est-à-dire que euh, c'est tout le temps que ça va être creusé, on peut le faire aussi, une fois qu'on a repéré cette fréquence, on peut le faire avec un DSR, si c'est un problème de S, donc c'est spécifiquement un, un, un appareil qui est dédié à une, à une plage de fréquences donnée, qu'on peut utiliser sur d'autres plages d'ailleurs, ou un multiband. Un multiband, qu'est-ce que c'est C'est en fait un ensemble de compresseurs que l'on va mettre les uns à côté des autres, qui chacun va traiter une partie de mon spectre. L'avantage du multiband, c'est qu'il n'est pas figé sur une plage donnée, on va pouvoir dire bah, de là à là, c'est la première bande, de là à là, c'est la deuxième bande, de là à là, c'est la troisième bande, et faire en sorte que les réactions, les attaques, les releases, le ratio, le gain, tout ça va être un, uniquement en scannant cette plage de fréquence. On va aussi éventuellement avoir une, une recoupe de dire, ouais, si ça déborde un petit peu, ça reste dans, dans, la, dans la bande numéro 1, mais ça va commencer à être dans la bande numéro 2, et on va avoir l'appareil qui va commencer à être capable de réagir en fonction de l'ensemble de la bande de fréquence. Le multiband, alors là on est vraiment dans l'appareil qui, qui peut détruire absolument tout, parce qu'en plus ça, ça, ça peut générer des déphasages importants. Et donc, d'un seul coup, on a, on, a, on a le son quand on passe dans un multiband, un petit peu trop réglé, un petit peu trop violemment ou mal réglé. D'un seul coup, on a le son, il était à gauche, on a l'impression qu'il part à droite à cause des, à cause des déphasages. Donc ça peut être extrêmement perturbant. Donc le multiband, là, je suis vraiment là. vraiment à manipuler avec, avec moult précautions et à ne pas à utiliser avant de bien maîtriser un compresseur. Déjà, apprenons à servir d'un compresseur, d'un DSr -er, d'un limiteur. Et puis après, quand on se dit « Ah, mais là, justement, mon compresseur, j'atteins sa limite parce que je ne veux pas baisser l'ensemble du volume ou je ne veux pas surveiller l'ensemble du volume, c'est ça que je veux baisser. » On commence à rentrer dans l'esprit du multiband Et bien souvent, au début, quand on travaille en multiband, c'est dire bah Voilà, c'est cette bande de fréquence qui me dérange. » Les autres, je laisse flat. Il n'y a pas de compression. Je n'ai commencé à compresser que là. Commencer à régler un multiband sur quatre bandes de fréquences avec chacun des réglages différents, on tape, on n'est plus chez l'amateur. On est chez l'amateur très éclairé et l'ingénieur du son. Donc, le compresseur multibande ça existe, ça existe en plugin. c'est des appareils qui sont super sympas à utiliser. Euh, mais alors là, on est, on est vraiment dans, dans le truc où, euh, très, très subtil, tout en douceur, parce que ça peut complètement détruire un mix. Et c'est dommage, parce qu'on euh, ne s'en rend pas... Quand on est dans la phase du mixage, on est encore la, la, la, le nez dans le guidon, on essaye de corriger des choses. Et puis au moment où on publie, il eh ben, on, on, y a des gens qui disent, mais ton truc, c'est moche. Quoi. On n'entend pas ci, ou on n'entend pas ça. Ou d'un seul coup, il y a un truc qui est agressif, ou qui est présent, ou qui est, euh, est fatigant. Ou des gens qui vont perdre la, la, la concentration parce qu'on n'a pas cette dynamique. C'est ça le principe de la dynamique, c'est des moments de calme et des moments plus puissants. Euh, et comme on n'a pas cette dynamique, on, on va perdre des, des auditeurs. Euh, et parfois, on va perdre l'audition des auditeurs, ce qui est un petit peu gênant aussi. Donc, euh, compresseur, oui, commencez à vous en servir, sachant qu'une bonne compression, c'est une compression qui ne s'entend pas, en tout cas dans, dans notre cadre. Euh, le limiteur, oui, en sortie principalement de master, une fois qu'on a fait notre mix et qu'on qu veut aller gagner, et les, raboter les quelques, les quelques pics qui nous dérangent. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que le limiteur, je ne le branche pas tout de suite. Je ne le mets pas tout de suite. Je fais un prémix, je regarde ce qu'il en est, et là, je regarde avec mes yeux, si j'ai deux pics dans mon, dans mon mix, et voilà, c'est dommage. Je vais mettre mon je vais enclencher un limiteur, je vais le régler à cette hauteur-là, parce que j'ai regardé, euh, ou j'ai écouté, je, je sais que j'ai tant à gagner, et là, j'enclenche le limiteur, je le règle, et puis je sais que c'est bon. Si par contre, j'ai des plages qui sont beaucoup plus importantes, je sais que je suis dans un truc où je vais plutôt travailler sur un compresseur qui va, qui va continuer à me raboter si je trouve qu'il y a trop de différence entre le haut et le bas. Ok L'ensemble des appareils, maintenant, quand est-ce qu'on va s'en servir Je reviens à jadis naguère, et pas si naguère que ça d'ailleurs, mais pendant tout un temps, l'enregistrement se faisait euh, sur des bandes magnétiques, et puis après c'est devenu numérique, mais... Euh, la bande magnétique avait l'avantage, c'est qu'elle instaurait elle-même une compression naturelle. Un des meilleurs compresseurs, c'est l'air. Quand vous regardez un chanteur lyrique, au moment où il pousse la note, il s'éloigne du micro. En augmentant la distance, euh, il, il provoque une compression naturelle. Donc, euh, Nous on peut, en, on peut en jouer, sachant qu'on a aussi des problèmes de réverb. donc plus on va s'éloigner du micro, plus la, va, va, enfin le, le, la différence entre la voix directe et la, la réverbe va se, va se faire sentir, donc on va y aller mollo, mais parfois à 10 cm près, je me mets à crier, je me recule un petit peu, je reparle doucement, je me rapproche, je veux chuchoter, je me, je me mets tout contre le micro. Ça peut, ça peut avoir, une, une, on peut générer soi-même une compression naturelle sans avoir à tourner des boutons. Et, et, et comme c'est le corps qui agit, on, a, on, a, on peut avoir au moment de l'enregistrement un truc intéressant. Le, le, donc on a une, une compression naturelle, mais souvent ce qu'on qu a réalisé, et surtout quand on travaillait euh, au début avec des, des, des convertisseurs, quand on est passé en numérique avec des convertisseurs qui étaient en 16 bits, on trouvait que notre, notre bande passante entre les sons les plus faibles et les sons les plus fortes était un petit peu limite pour arriver à entrer à un orchestre philharmonique. Donc on mettait un, un compresseur directement à la prise. Ou pour de la voix, c'était pareil. La voix, elle a des moments avec les plosives, c'est puissant, des, certaines consonnes sont beaucoup plus douces, euh, et, et, on, et on trouvait qu'il y avait trop de dynamique dans la voix de quelqu'un qui parle, et que cette dynamique faisait que les passages les plus faibles étaient trop proches du bruit de fond. Et donc quand je, quand je remontais le tout, bah, un, euh, finalement je remontais mon bruit de fond. Et si je prenais ça à la prise, bah, je réduisais ma bande passante dès le départ, je rentrais ça sur mon enregistrement, en ayant mon bruit de fond qui était plus bas, on pouvait anticiper en fait sur l'enregistrement. Le, sur Aujourd'hui, si vous, vous sonnez l'année dernière, j'ai euh, fortement incité, si vous avez la possibilité de le faire, d'enregistrer en 24 bits, qui vous donne une, une, une bande passante, une... une une dynamique qui est tellement énorme que de toute façon vous ne serez pas capable de, de l'utiliser intégralement, à part si vous voulez enregistrer des oiseaux qui chantent juste au moment où un Boeing décolle. Euh, voilà, c'est ça, ça la dynamique que vous avez. Donc euh, le, le Boeing il est à l'arrêt, vous, vous entendez les, le bruit des feuilles, et puis le Boeing décolle, vous voulez l'avoir sans saturation, sans toucher à votre bouton de volume. Voilà le genre de truc que vous êtes capable d'enregistrer avec, euh, avec du 24 bits. Donc, Aujourd'hui, on conseille de dire faites pas de, de, de compression à la prise parce que ça, c'est gravé dans le marbre. Si vous avez compressé, si vous êtes gouré sur votre, sur votre truc et vous avez une compression trop forte ou une attaque qui est trop faible et, et le son qui commence à faire du yo-yo, c'est trop tard, c'est mort. En théorie, on peut revenir en arrière, mais pff, bien malin celui qui est capable de le faire. Hein. Euh, il faut vraiment connaître les réglages ori originels. Et, et... Non, non, mais on peut le, on peut le faire avec, avec un expandeur. Il faut déjà avoir un, un bon préampli de toute façon, parce que s'il euh, si y a du bruit de fond, que ce soit en 24 bits ou en 16 bits, s'il y a beaucoup de bruit de fond, hein, qu'il y a un gros niveau, euh, les feuilles... Oui, euh, tout à fait, tout à fait. Mais euh, on peut, on peut s'approcher des, des feuilles. Effectivement, il faut un préampli qui sera capable d'enregistrer nos no feuilles avec, avec un bruit de fond. Il ne faut pas que lui-même se mette à saturer quand le Boeing décolle. Donc on a évidemment la cohérence de la chaîne du son. Mais cette cohérence, elle doit aller jusqu'au niveau de l'enregistrement. Et quand on était limité à 16 bits, avec nos 96 décibels, dé dé dé bah c'était trop court. Donc on ne pouvait pas le faire. Donc on était obligé de passer par un compresseur. C'est évidemment un, un exemple extrême. Mais dans le cadre d'une voix, on sait qu'on va préférer travailler au 0 mètre donc à moins 14 décibels... Dé ben, on a déjà perdu quelques, quelques bits sur nos, sur nos 16. On a notre bruit fond qui, a, qui apparaît à un certain niveau. Notre bande passante, elle n'est pas, pas si grande que ça. Et peut-être que mettre un compresseur en entrée, ça peut être utile. Alors, dans ce cadre-là... Euh, hormis certains, certains appareils qui ont la possibilité de brancher un plugin en entrée euh, de, de leur carte son ou, de, ou de, leur, de leur logiciel, dans la plupart des cas, en tout cas, jadis, on dit, sont passés par un véritable appareil externe. Donc on branchait le micro dans le pré-empris, le pré-appli dans un compresseur et seulement après, on enregistrait. Donc on avait vraiment, en général, des racks. Bon, évidemment, avec, avec certains logiciels comme Cubase ou autres, euh, on, on va, on va euh, faire en sorte que le compresseur soit mis en plugin en entrée. On va générer une petite latence, mais ce n'est pas très important. Euh, ce n'est pas le plus important pour ce qu'on veut faire. Mais la compression à la prise, ça peut se faire pour, pour faire du chant, ça peut se faire pour certains instruments où, justement, il y a trop de dynamique et on, et on sait qu'on va de toute façon devoir les contrôler, donc autant le contrôler tout de suite. Euh, mais de moins en moins, on va, on va le rencontrer. Parce que... Même si notre dynamique est trop grande, on va pouvoir le faire, mais on va pouvoir le faire après. L'enregistrement il est là, il est bon, il est propre, il touche à rien, et là on peut faire 50 essais de, de, de, de threshold, d'attaque, de release, etc. jusqu'à ce qu'on trouve celui qui nous paraît le plus harmonieux. Donc à la prise, j'ai tendance à dire, on ne le fait plus. Euh, moi j'utilise un, un MindPrint euh, Trio euh, USB, euh, qui a un petit compresseur euh, intégré, qui fonctionne très bien, qui est très musical et qui est très joli. Et je l'ai légèrement enclenché. Donc quand je fais un enregistrement, il euh, y a un petit peu de compression qui est incluse dedans. Elle est pratiquement inaudible. Elle me permet de, de, de contrôler un petit peu ma bande passante euh, et, et, de, et de pouvoir... Enfin, euh, euh, ma dynamique. Et, et, et donc de pouvoir euh, avoir un enregistrement qui me, qui me plaît directement. Mais j'ai passé du temps à trouver le réglage optimal et puis maintenant, je n'y touche plus, il est là, il est bien. Alors, à la rigueur, je pourrais le remettre à zéro et, et appliquer. Je gagne du temps parce que je, je n'applique plus ce compresseur, que je sais que comme c'est toujours ma voix et que je la maîtrise, ben, euh, c'est bien, c'est bien réglé, ça marche et tout le monde en est content. Compression à la prise. Après, au moment du mixage, on va pouvoir décider de faire de la compression au niveau de la piste complète. Et donc, c'est là où on va commencer à, à, à prendre notre enregistrement et se dire, oui, on a, on a une voix qui a un peu trop de dynamique. Peut-être que le, la personne qui a enregistré, justement, euh, parce qu'elle était en train de jouer, s'approchait, se reculait du micro. Donc, on a une, une voix qui va faire un petit peu le yo-yo de manière euh, physique. On, on a le son qui va monter, le son qui va descendre. Et sur cette base-là, on va euh, se dire euh, « j'aimerais bien pouvoir lisser le fait que mon, mon acteur était en train de, de jouer et, et donc s'avancer, se reculer du micro ». Je ne veux pas qu'on l'entende parce que dans la réalité, il n'est pas en train enfin, si, si j'étais l'interlocuteur, je n'entendrais pas cette, cette, cette différence. Donc sur la piste, je peux très bien dire « mon acteur un peu trop dynamique, je vais régulariser un petit peu tout ça ». Pour certaines voix, si je veux euh, simuler euh, la, la voix d'un speaker euh, à la radio euh, ou, ou, ou des choses comme ça, je vais mettre de la compression et je vais même aller jusqu'à faire de la compression comme euh, dans, à la radio où je vais comprimer à mort. Et, et, et faire pour arriver à donner cette, cette sensation d'avoir quelqu'un qui, euh, qui, qui est en train de parler dans, dans un micro sur Skyrock. Euh, et on peut le faire, parce que comment ça se passe ben, Dans le studio de radio, il, il parle dans un micro, et puis ça passe par une batterie de compresseur, et ensuite c'est envoyé sur les ondes, et c'est ce qu'on entend. Et ben, je vais faire la même chose, je vais mettre un compresseur, deux, trois compresseurs l'un derrière les autres, puis je vais faire une compression super forte. Ce qui fait que même la, la moindre respiration va apparaître comme étant très en avant, le moindre cri va apparaître comme étant très en avant, tout, pratiquement tout à la même hauteur, et, euh, et j'ai un son qui ressemble à un son de radio. Euh, donc on va, on va gérer la compression comme, comme on le veut, et alors après on va pouvoir éventuellement utiliser le compresseur pour de nouveau donner une certaine cohérence liée un petit peu l'ensemble des pistes, mes pistes de bruitage ou mes pistes de, mes pistes de musique, euh, de manière à ce qu'il n'y euh, en ait pas une qui prenne le pas l'une sur l'autre. Alors, un des exemples, quand on utilise certaines musiques, si on utilise des, des, des, des musiques qui ont déjà été masterisées et dont la bande passante a été fortement réduite, ben, je peux la mettre au volume que je veux, je n'ai pas des, des, des instruments qui d'un seul coup vont venir euh, déranger le texte que je suis en train de, de, de mixer ou la scène, que la musique ne, ne me dérange pas. Par contre, certaines musiques ont énormément d'amplitude euh, et donc du coup, les passages forts, les passages faibles, etc. vont finalement me déranger. Alors soit j'utilise l'automation et je baisse le volume et je le remonte et puis je baisse et au refrain je rebaisse, etc. Soit j'utilise un compresseur parce que finalement, si je fais avec l'automation, je, je monte et je baisse le volume, je fais exactement ce que le compresseur fait. Alors Parfois je vais faire mieux parce que je n'ai pas besoin de me dire oh, qu'est-ce que je vais mettre comme attaque, comme release, etc. Ben, à tel endroit, je vais baisser le volume tout en douceur et puis je vais le remonter à tel endroit. Et on peut l'essayer dix fois jusqu'à ce qu'on soit content. Et peut-être que sur un passage, l'attaque sera plus importante ou plus faible. Et dans d'autres cas, où finalement, euh, plutôt que de se casser les pieds à, à, à se faire les quatre minutes de musique, à jouer, du, à jouer du volume, je pose un compresseur ça me ratiboise un petit peu mes, mes, mes pics, ça me donne un, un volume qui est relativement constant. ma musique est bien présente, on va l'entendre, elle ne va pas me déranger, je peux la mettre au volume que je veux, et mon mix n'est pas perturbé, enfin, mon, mon histoire principale n'est pas perturbée par la présence de la musique qui n'est là que pour la couleur. Donc, c'est intéressant de, savoir, de, de, de pouvoir se dire eh oui, un compresseur peut être utilisé pas forcément pour tout monter, mais uniquement pour écréter. Et de nouveau, en connaissant bien ce que l'on veut faire, on va ne va pas mettre du gain, on va simplement écréter réduire un petit peu notre dynamique. Et, et il y aura pas mal de choses sur certains bruitages aussi. On pourra avoir des bruitages qui ont été enregistrés dans les meilleures conditions possibles, euh, donc du coup qui ont une dynamique très importante. Mais dans le cadre de ma scène, c'est trop important. Euh, ça finit par nuire, on finit par se focaliser sur le bruitage, or il devrait être uniquement là pour l'ambiance. Donc on peut très bien décider qu'une piste de bruitage, on va aussi lui réduire son, son amplitude. Donc de nouveau, on va travailler au point à point. Et au final, on peut travailler, une fois qu'on a fait notre mix final, donc ce que je, je, je reprenais ici, on peut très bien décider que notre dynamique, elle est vraiment chouette. On a notre mix, on entend toutes les voix, etc., mais uniquement quand, quand je travaille au casque ou dans mon studio ou dans mon lit et qu'il n'y a pas de bruit autour. Mais que dès que, euh, dès, dès que je suis dans un environnement plus bruyant, les différences sonores sont trop importantes, je loupe des détails, ça m'embête, ou alors c'est trop fort et ça me fait mal aux oreilles. Je peux décider que mon mix final, une fois que je l'ai exporté ou avant de l'exporter, de lui appliquer de nouveau une compression. Et je peux très bien compresser à tous les niveaux. Je peux compresser en théorie, on, on, comme on a dit, on ne le fait plus, mais on peut en compresser à la prise, on, compre on peut compresser sur la piste, on, on peut mettre toutes les pistes ensemble, et passer par un bus et compresser sur le bus, et on peut ensuite compresser sur le master. Il n'y a rien qui empêche de le faire. Dans l'absolu, deux compressions successives douces, seront moins audibles qu'une grosse compression. Si, si j'ai un ratio très important, il vaut mieux que je mette deux fois un ratio plus faible parce que euh, finalement je vais le raboter mais avec plus de subtilité, plus de, plus de finesse. Et on a tendance à plutôt enchaîner des compresseurs en, en, en mode léger que de mettre directement une compression vraiment violente. Sauf de nouveau si on a envie et si on a besoin, si, si, le, si le, le, le traitement s'y prête. On va, on va plutôt être en douceur. Et il ne faut pas hésiter à mettre plusieurs fois une très légère compression l'une après l'autre. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien qui empêche d'en de compresser sur la piste, sur le, sur le bus, sur le, sur le master, et même de mettre plusieurs compresseurs les, les uns derrière les autres sur le, sur le master. Dont, par exemple, un compresseur suivi d'un limiteur. Rien hein, qui l'empêche. Des questions Tout à l'heure, tu as parlé de l'air comme moyen de compression naturelle. Oui. Oui. Et du coup, c'est ça Oui, pour le gain. Enfin, pour le gain direct. Parce qu'effectivement, dès que tu vas t'éloigner, le micro, il capte moins le son. Donc, oui. Mais en réalité, plus tu vas avoir d'espace, plus la dynamique de ce qui sort de ta poitrine et de ta bouche va être compressée naturellement par l'air. Donc, si tu fais un enregistrement où tu es loin du micro tout le temps, euh, tu auras une compression naturelle. Donc le même enregistrement avec un micro près et un micro loin, quand tu vas les comparer, tu vas te rendre compte que, évidemment, ton volume sera moins fort. Mais là, on parle de dynamique. Donc La, la dynamique, c'est la différence entre le niveau faible et le niveau fort. Que ce soit l'ensemble très fort ou l'ensemble très faible, n'entre pas en ligne de compte. 10 décibels ou 20, ou 20 décibels de différence entre le, le niveau fort et le niveau faible, euh, quel que soit le niveau, ça ne change rien. Alors, plus tu vas être loin de ton micro, plus naturellement ton son va être compressé. Et plus tu vas être proche, plus ta dynamique va s'agrandir. Le volume va aussi augmenter. Mais si tu baisses le volume, tu gardes quand même cette dynamique. Et si tu es loin, tu vas augmenter le volume et tu vas aussi avoir une, une dynamique qui va être naturellement réduite. Donc, sur l'ensemble d'un enregistrement, parfois prendre un petit peu de champ si on n'a pas trop de réverbération peut aider, si on, si on a une, une, une voix très, très dynamique, à lisser naturellement l'ensemble. Et là, il faut faire des essais, évidemment, parce que euh, oui, la, la réverbe va augmenter, parce que euh, ça peut aussi nuire à notre propre, à notre propre jeu. Et en même, en même temps, plus on va être loin du micro, si j'avance de 20 cm euh, et que je suis à un mètre de mon micro, c'est moins grave, enfin, c est, c est, ça va être moins ressenti que si je suis contre mon micro et que j'avance de 20 cm et que je vais passer de, de, de, de 5 à 25 en permanence. Évidemment, là, on va l'entendre de, de manière beaucoup plus importante. Et ça, ça fait aussi partie de cette air qui compresse de manière naturelle le, le, le volume. Et... Si on peut. Alors, si on ce genre de musique sous au niveau de la compression, est-ce que ce serait pas plus performant Je sais pas. Essaye. Essaye. <rire> tu prends un préservatif, tu mets ton micro dedans, tu plonges dans l'eau, tu enregistres. T'essayes <rire> Oui, il n'y a, a, a rien qui empêche, qui empêche de faire. Je ne sais pas ce que ça, ça, ça a une influence sur la vitesse du son, de toute façon, donc sur les, sur les fréquences qui sont, qui sont reprises. Essaye, puis après tu nous fais un tuto. <rire> donc euh, oui, le, le, je ne pense pas que ce soit le plus important à ce, ce niveau-là, mais dans l'absolu, oui, ça, on, va, on va avoir une, une différence. On, on, a de, on a changé de milieu. Mais on n'est pas dans l'enregistrement euh, classique, traditionnel, de toute façon. Donc on, est, on, est, euh, on est dans le, dans le champ de l'expérimentation. Ça peut être intéressant. D'autres par le... questions Pardon puis, en... Oui, tout à fait. Euh, le, le, on, est, on est sur le principe du MacGyver, d'un truc comme ça. On a une idée un peu farfelue, On essaye. Ça, ça marche, ça ne marche pas. Il on a, n'y on a, a rien qui empêche de le faire. Ça peut être intéressant, d'ailleurs, justement, pour ses propres oreilles, de faire des essais en, en prenant... Euh, souvent les, les plugins ont des presets, alors essayez, bien souvent les presets ne sont là que pour donner une couleur de se dire voilà on est sur un enregistrement de tel type donc en général on va avoir un attaque qui va être là, en général le release sera là, le threshold il faudra le régler à la main et voilà ça, ça donne directement une, une espèce de couleur. Faites un essai, faites un enregistrement de voix brute. Et puis, appliquez les différents presets et écoutez les différences. Vous allez voir que certains vont mieux coller, d'autres vont dire « Ah tiens, justement, on a l'impression que... » Et, et, et bah, vous notez en disant « Avec ce preset-là, on commence à avoir la couleur de « On a l'impression qu'on est dans telle circonstance. » Et, et faites-le pour vous, tout simplement. Ça, ça, ça vous donne une, une idée de ce qu'un compresseur sur le même appareil est capable de faire. Vous pouvez aussi faire l'approche la, la, la, inverse. C'est de prendre une compression douce en prenant trois compresseurs plug-in euh, différents. Et de, et de sentir s'il si si vous plaît ou si ne, ou si ça vous plaît moins bien le, le, lequel vous, vous convient le mieux convient le mieux à votre voix, combien mieux à votre piste, combien mieux à votre mix ou à votre ou à votre master. Il n'y a, y a rien qui empêche de faire des essais, on a, on a, on a tout, tout notre temps pour le faire et, et moi je vous, je vous recommande de, le, de passer du temps dessus parce que encore une fois ça reste un, un, un appareil qui est assez délicat d'emploi, qu'on a tendance à surutiliser, euh, quand on commence à le faire parce que c'est difficile de sentir la nuance. Et sur, sur cette base-là, il est de nouveau, il vaut, il vaut mieux euh, y aller léger et moins l'entendre et se dire « ouais, j'ai mis une légère compression mais ce n'est pas encore parfait ». Il vaut mieux avoir un commentaire qui dit euh, « ah là, es, c'est dommage, euh, t'aurais pu compresser un peu plus » qu'avoir un commentaire qui dit « j'en ai pris plein les oreilles, ça ne m'a pas plu euh, ». Donc, c'est vraiment euh, avoir une attaque douce. Commencer doucement, puis progressivement le faire. Un des éléments du mastering, et ça, ça va aussi nous ramener à, au, au principe, quand je dis allez-y doucement, prenez aussi compte du fait que si vous écrivez des épisodes et que vous les diffusez au fur et à mesure, il va falloir, et c'est surtout important sur, sur les gens qui ont, qui ont l'expérience et donc qui vont pouvoir décider d'avoir une certaine cohérence d'un épisode à l'autre. Il y a certaines, euh, certaines, certains épisodes euh, de certaines sagas où le volume change, ou la manière de faire change complètement de manière importante. Alors c'est souvent sensible chez les gens qui débutent évidemment parce qu'ils font des essais et au fil de, leur, de leurs épisodes, ils s'améliorent. Puis d'un seul coup, ils se rendent compte qu'il y a un plugin qui s'appelle Compresseur et puis ils essayent. Puis il y a un, un épisode qui va être trop compressé, puis ils vont avoir le feedback comme quoi c'est trop compressé. le fois suivant, ça va être trop léger. Et puis... Donc on va avoir des épisodes qui, eux-mêmes, sur l'ensemble de l'écoute, vont être un yo-yo. Si on, si on entend avec deux mois d'écart, on s'en fout. Mais si on veut réécouter toute la saga d'un bout à l'autre, de nouveau, on joue du yo-yo. Donc c'est là où la notion de mastering va avoir son importance. Quand on fait du mastering d'un album de, de, de, de, de musique, le mastering ne consiste pas uniquement à masteriser un titre, mais il consiste aussi à harmoniser les titres entre eux pour que l'ensemble de l'écoute de l'album soit, soit, soit, soit plaisante sans qu'on ait à jouer, du, à jouer du volume. Donc le, le mastering couvre et le mastering inclut aussi du, du, la notion de compression, couvre aussi ce, ça. Et pour le créateur de Saga MP3, il peut avoir un intérêt à parfois de se dire « Tiens, je vais faire une V2, non pas parce que je vais remixer mon truc, mais simplement pour essayer d'harmoniser la compression qu'il a découverte et qu'il commence à, à, à utiliser avec bonheur. Certains, » Certains créateurs de Saga MP3 font, font, utilisent pas mal la compression et savent bien s'en servir, je pense à Flo en, en particulier, qui a des épisodes qui ont beaucoup de volume, beaucoup de densité, parce que finalement, ça donne de la densité. Euh, sans que ce soit agressif, quand on a trop de densité, ben finalement on a un bloc. Quand on a trop d'amplitude, trop ben finalement ben c'est parfois difficile à, à, à écouter. Et, et je trouve qu'il a, il a quelque chose qui est à la fois très très péçu très radiophonique, tout en ayant quand même une certaine amplitude. Donc on est, on est face à quelqu'un qui, qui, de, de, qui a bien senti à quoi il pouvait se, utiliser son, son compresseur ou ses compresseurs, je ne sais pas combien il en utilise. Mais, on va aussi avoir le, le, le principe de la, de, de, du jeu de la, des bandes annonces de Johnny Babrioli, euh, c'est exactement ça. L'idée c'était de dire vous devez utiliser de la compression à mort parce qu'on veut un son à la Hollywood, à la radio, et on ne veut pas qu'il y ait de temps mort, ça doit, être, ça doit dépoter tout le temps. Donc dès que j'ai un son faible, il faut que le compresseur me permette de tout remonter sans jamais saturer. Et on va écraser à mort, ce qui fait qu'on va, va tout faire rentrer dans 3 décibels alors ça marche sur 30 secondes. Sur 30 secondes, il n'y a pas de souci. Après, on se reposera les oreilles. Ça ne pourrait pas fonctionner sur un épisode. Ce serait beaucoup trop fatigant. Question Je ne sais pas si tu en as parlé. Euh, le sidechain... Euh... Je n'ai pas parlé du sidechain, c'est vrai. Euh, le sidechain, ce n'est pas trop utilisé pour nous. Le principe du sidechain, c'est qu'au lieu que... Le, le circuit du compresseur, il écoute ce qui rentre. Et puis, euh, il trouve que c'est trop fort. Et donc, il baisse le volume. Le sidechain... On lui fait rentrer autre chose, et il écoute autre chose. Et quand ce autre chose est trop fort, il baisse le volume du, du circuit principal. Comment ça fonctionne C'est tout con. On va avoir notre appareil avec son, avec son side-chain. Le volume principal entre. Finalement, le compresseur, on a vu que c'est simplement un bouton de volume dynamique. Et on va rentrer en side, donc en chaînage par le côté, le son d'autre chose. Exemple typique. Quand on veut harmoniser, alors de nouveau pas en saga mp3, mais en matière de, de, euh, de son, de musique, ça, ça a son importance, on va avoir une basse et une batterie. La grosse caisse et la basse, souvent, vont être sur des rythmiques qui sont assez proches, mais on veut entendre l'un, on veut entendre l'autre, mais si on met les deux ensemble, c'est assez moche. Alors, on va utiliser un sidechain de l'un ou de l'autre en fonction de ce qu'on veut mixer, parce que finalement, là, c'est la patte de l'artiste qui va, qui, va, qui va jouer. On va faire rentrer, par exemple, la basse sur la grosse caisse, sur l'enregistrement le, sur de la grosse caisse. Et au moment où la basse joue, je baisse la grosse caisse. Et dès que la basse ne joue plus, la grosse caisse remonte. Donc si, si la grosse caisse tape avec un rythme légèrement différent euh, et que, elle, elle frappe, que, que, que la basse frappe à un moment donné où la basse ne joue pas, ben je vais l'entendre. Mais si c'est juste au moment où on est, on est, on est sur, le, sur le tempo exact, au moment où la basse joue, je vais entendre la basse. Je ne vais pas entendre la grosse caisse. Il faut qu'on l'entende un peu derrière pour pas qu'elle me dérange et donc j'ai utilisé le sidechain qui va me permettre de, de, de contrôler finalement le volume de ma, de ma grosse caisse parce que ma basse est en train de jouer et l'autre fonction qu'on utilise très classiquement les DJ utilisent ça euh, ou les gens sur, sur des foires euh, qui mettent une musique de fond et qui se mettent à parler hey, le micro et on a un machin une promotion spéciale ils vont utiliser ça ce qu'on appelle du ducking euh, c'est à dire on va utiliser un compressant en sidechain on va avoir notre piste musique qui est là, notre micro voix qui est branché dessus, et au lieu que le gars, ils il doivent jouer du volume pour augmenter, baisser ben son, son, son, son volume de micro, dès qu'il parle dans le micro, ça enclenche la baisse du, du volume de la, de la piste musique, et puis dès qu'il arrête de parler dans le micro, la musique, s'il met un release qui est suffisamment, euh, suffisamment doux, ben la musique va réaugmenter, dans, dans la seconde qui vient, la musique réaugmente et on n'entend plus, et, et puis il peut parler. Ça c'est le ducking, donc voilà. Pour nous, est-ce qu'on va utiliser le sidechain Je ne vois pas d'exemple où ça, ça, pourrait être, ça pourrait avoir son, son importance. On pourrait, on, en fonction de ce qu'on a besoin de mixer. Pour, pour du théâtre radiophonique, je n'y crois pas trop, mais euh, ça pourrait s'envisager. Se, Il euh. faut savoir que ça existe. Alors... En physique, bah c'est facile, on se branche à l'extérieur. En plugin, ça existe. Souvent sur le sur le multipiste, on va on va ouvrir un dans, dans le multipiste, on va ouvrir un plugin en sidechain et on va dire quelle est la piste principale et quelle est la piste de side. Euh, et on va faire le réglage en conséquence. a fait un superbe tutoriel Sur le side mmh. Voilà, alors en voiceover, ça peut être utilisé effectivement, si, si, on, si on parle justement d'un du, livre audio ou d'un narrateur euh, sur lequel on, on, on veut mettre de la, de la musique, mais on ne veut pas commencer à s'emmerder à l'automation, parce qu'on peut le faire, hein, on va baisser à l'automation, souvent c'est ce qu'on va faire, on peut très bien décider d'utiliser un sidechain, s'il est bien réglé, Que la, la, la grosse difficulté ça va être le release, parce que sinon on entend derrière la musique qui fait yo-yo. Donc il faut qu'on ait un release qui soit suffisamment long, il faut une attaque assez rapide, un release suffisamment long, pour euh, que, que le, le volume réaugmente en, en douceur. Mais si, si, ma, si c'est une, juste une coupure entre deux phrases, je ne veux pas que le son remonte, puis qu'il rebaisse aussitôt. Donc il faut que, que l'appareil la, soit suffisamment intelligent, suffisamment bien réglé pour aller passer d'une phrase à l'autre sans baisser, euh, mais que quand j'ai vraiment fini mon, mon truc, au bout d'une seconde, peut-être que le volume se, va, va, va remonter de manière naturelle. Euh, un autre élément dont je n'ai pas parlé, que je voulais dire... Je ne sais plus, ça va me revenir dans deux minutes. Si vous avez d'autres questions, on va en profiter. Pardon L'expandeur Oui, l'expandeur. Alors, l'expandeur, c'est un appareil... Finalement, c'est un compresseur inversé. Euh, l'expandeur, on va aussi lui définir un seuil. En général, on va, le, on va définir un seuil assez bas. Et euh, je ne vais pas parler du gate non plus. Il y a plein d'appareils qui, qui font des tas de trucs comme ça. L'expandeur... En fait, c'est pas l'expandeur en anglais, c'est expenseur en français. Parce qu'un expandeur en français, c'est un appareil qui fait de la musique MIDI. Euh, donc, euh, beaucoup de gens maintenant disent expandeur dans, dans les deux langues. On va définir de nouveau un threshold. Et le principe, c'est au lieu de dire je baisse mon volume euh, quand je dépasse un certain seuil, c'est quand je suis en dessous d'un certain seuil que je vais baisser le volume. Et ça me permet de tirer le bruit de fond vers le bas. Et de nouveau, on peut avoir un make-up qui va, qui, va, qui va nous permettre de jouer avec l'expander à l'envers. Donc le compresseur peut baisser les volumes pour monter le tout, avec l'expander, on peut faire aussi l'inverse. Euh, donc on, on a le, le, la possibilité d'avoir une, une approche inverse, et c'est plus que l'inverse, parce que l'attaque, ben, elle est là, le release, il est là, donc on n'a pas exactement la même courbe, on ne peut pas utiliser l'appareil à l'envers pour, pour que ça fonctionne. C'est un véritable euh, appareil qui fait, qui fait le boulot. Dans notre cadre, l'utilisation d'un expandeur n'est pas, pas fondamentale parce que euh, ça, ça revient au même principe que le gate. Le gate est intéressant parce qu'on se dit, ouais, dès que le, le, le bruit de fond, dès qu'on ne parle plus dans le micro, le gate finalement c'est comme un limiteur mais à l'envers. Dès que, le, dès que le, le son arrive en dessous d'un certain seuil, au lieu de baisser, je coupe carrément, le micro il se coupe et dès que le son qui, re, qui re rentre, euh, oui, ça y est, je me souviens de ce que je voulais parler, de ce dont je voulais parler. Euh, que, dès, dès que le son re rentre, je réouvre et en fait, je me retrouve avec euh, des, des, des trous qui sont relativement propres. C'est intéressant quand on veut découper assez facilement un, un enregistrement. Par contre, il ne faut pas lui espérer l'utiliser comme euh, euh, quelque chose d'efficace pour supprimer le bruit de fond si on a un bruit de fond trop fort, si on, si on a un, un signal bruit qui est mauvais, parce que on a effectivement du silence quand je ne parle pas, mais dès que je parle, ou dès que j'ai mon bruitage, mon, mon truc enregistré, bah le bruit de fond réapparaît. Et, il fait, et, et on entend ce bruit de fond qui fait du yo-yo. À la rigueur, il vaut mieux le laisser. Parce qu'au début, on l'entend, mais après, on ne l'entend plus. Euh, que de commencer à avoir un truc, il apparaît, dès, dès que j'ai de la voix, c'est là qu'on va entendre des gens qui vont dire « Mais il y a un, un grésillement sur ta voix, c'est moche. Euh, » Parce qu'on n'entend rien, et dès que tu parles, il y a un « qui apparaît derrière, ça c'est très laid. Oui, je, je, un, un, un des éléments... En matière d'attaque de, de, et de release, si vous cherchez sur le, sur le net un certain nombre de... Hello euh, si, si vous cherchez sur le, sur le, le net des, des, des réglages typiques, surtout pour de la voix, vous allez souvent avoir des réglages de l'ordre de euh, 50 millisecondes en attaque, de 300 millisecondes en release. C'est ce que beaucoup de gens font en matière de voix. Alors, il y a un ingénieur du son qui fait partie des, des petits génies de la planète, qui s'appelle Fab Dupont. Euh, J'ai regardé récemment quelques-unes quelques de, de, de ses vidéos où, où il explique lui comment il règle. Et il a une approche qui est tout à fait différente, parce que c'est un petit génie, euh, en matière de, de, de réglage de compresseur pour la voix. Il le met avec une attaque la plus courte possible, s'il peut mettre une milliseconde ou zéro milliseconde, voire même un look ahead. Parce que maintenant, avec les plugins, on peut très bien visualiser ce que ça va devenir. On, on crée un, peu, un petit retard et puis on peut décider, même avant même que le son arrive, comment on va le traiter. Euh, donc mettre une attaque la plus rapide possible et un release le plus long possible. En gros, ce qu'il veut, c'est que son compresseur il soit tout le temps enclenché. Tout le temps enclenché. Sauf que, euh, en fait, il, il crée un espèce de soft-knee tout en, tout en douceur. Le threshold, il est toujours important, il est toujours là. Et, et donc, il n'y a qu'à partir du threshold qu'on commence à compresser. Mais il veut que, que le, le, le, le, le compresseur étant tout le temps enclenché, il crée une certaine douceur au niveau des... De, de, de, de, du dini, du, du, finalement, du, du, du genou de, de, du réglage. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est vraiment prendre le contre-pied de l'appareil plutôt que de dire, voilà, on a une espèce de compression dynamique. On a une, à la fois une compression dynamique, mais elle est tout le temps là. Et, euh, et, et ça vaut le coup d'essayer. Franchement, c'est un truc où vous pouvez essayer, vous pouvez faire le réglage entre guillemets standard, 50, millis, 50 millisecondes, 100 ou 200 millisecondes en... En release et puis essayez aussi en prenant euh, la plage la plus large et regardez comparer ce que, ce que ça vous donne peut-être que vous allez trouver des choses qui sont intéressantes on est face à des, à des gens qui ont une créativité qui est, qui est, qui est énorme et c'est ça qui est bien on est on est de nouveau chez des gens qui sont capables de dire voilà ça c'est la manière de faire et what if je fais autrement quoi et voilà il est doué aussi oui voilà, on, euh, de nouveau, plus on, a, plus on va avoir une attaque longue, plus la transitoire va être présente, voire même va être, va être importante. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose où, au moment où on se lèverait, où on prendrait la télécommande pour baisser le son, ou dans la voiture on baisserait le volume, ben ça y est, ça s'enclenche. Donc on n'a pas besoin de le faire, mais on a un moment donné où on sent qu'on aimerait bien le faire. Et puis hop, le volume se baisse. Donc on peut très bien aussi utiliser des attaques, des, des, des attaques qui sont longues. De nouveau, il n'y a aucune limite, on, on fait comme on le veut, ça, c'est les règles de base. Il faut surtout comprendre à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Et quels sont, quels sont les, les, les, les, les résultats L'attaque et le release, on, on, le, on, a, on a souvent tendance à les, à les ignorer. Il y a même beaucoup de, beaucoup de compresseurs qui n'ont plus rien. Ils ont juste un threshold. Parfois, ils n'ont même pas de ratio. Ou euh, c'est les deux ensemble qui combinent en fonction du signal. Ils ont, ils ont une espèce d'intelligence dans, dans l'appareil. Ils se rendent compte que, comme c'est pour beaucoup, la, la plupart du, du, du, du cas, c'est pour des home-studistes. Ils n'ont pas besoin d'aller très très loin dans le, dans, dans, dans le réglage parce que ça fait beaucoup d'éléments et que quand on en loupe un, bah, on loupe tout le reste. Donc euh, beaucoup, beaucoup d'appareils ont, ont été largement simplifiés euh, et certains le font avec bonheur, d'autres le font très mal ou alors le font très bien mais pour autre chose que ce qu'on fait. Donc de nouveau, il faut essayer. Euh, et, et souvent, on va, on va avoir l'attaque et le release qui va complètement disparaître parce qu'ils considèrent que... Bah, il va choper, il va se dire, il y a beaucoup de transitoires, c'est probablement un drum, donc je vais mettre la attaque, release, et puis il y a moins de transitoires, donc c'est probablement une, une voix. A euh, savoir aussi, on parlait d'air en matière de, de, de, de compression naturelle, euh, il y a une, c'est pas totalement vrai, mais le, le, la, la largeur, la taille des capsules de micro va aussi avoir un effet sur, c'est pas véritablement la compression, mais sur la transitoire. Donc en fonction de la taille de la capsule, quand on travaille avec des, des, des micros à large capsule ou avec des, des petites capsules, euh, avec des petites capsules on va avoir une transitoire beaucoup plus marquée qu'avec une large capsule qui va adoucir d'elle-même, donc former, faire, faire une sorte de compression dynamique. Euh, elle va ensuite laisser passer le son, mais euh, la, la partie de la transitoire va être, va être influencée par le, par le micro, par le choix du micro. C'est pour ça que souvent en micro-voix on va utiliser plutôt un, un grand diaphragme et que pour des batteries, on va plutôt utiliser des, des petits diaphragmes. Ce n'est pas par hasard, c'est pour ce genre de choses. Mais là, c'est la notion de la transitoire. Donc la transitoire, c'est vraiment l'attaque le, le, du son. C'est ce qui permet de, de, de passer de, de pas de son à quelque chose. Donc une batterie, euh, je présume qu'une trompette a une transitoire très forte. Euh, non Non, douceur Donc euh, voilà, on parlera de trompette à un moment donné. Euh, voilà, en fonction de l'instrument, en fonction de, de, de, de ce qu'on va faire, et on peut considérer la voix comme un instrument, on va avoir une attaque, qui, une transitoire qui va être plus ou moins importante. Et le choix du micro va influencer aussi le fait que si on a notre voix, si on enregistre une voix avec quelque chose qui va avoir une, une réactivité très importante au niveau du micro, euh, on va laisser passer les fous, en utilisant un un petit diaphragme, on va avoir une transitoire qui est beaucoup plus importante, donc du coup notre attaque va avoir son importance puisque très vite, on va, on va enclencher très vite, on va se retrouver au niveau du threshold, donc très vite l'attaque va pouvoir se faire. Si on a un micro qui est beaucoup plus lent à se mettre en place, plus doux à se mettre en place au niveau de la transitoire, le, le moment du passage du, du, du threshold va arriver lui-même avec plus de douceur, donc peut-être qu'on va réduire l'attaque parce qu'on a déjà un certain retard au moment où le, le son arrive de nouveau, essayez, faites, des, faites des, des trucs, comparez vos, comparez vos enregistrements, comparez l'un et l'autre, regardez celui qui vous plaît le plus. Euh, y a, tant qu'on y va, tant qu'on retire les moufles et qu'on y va en douceur, il n'y a pas d'erreur. De, euh, le, le, on se rend très, très vite compte quand, le, quand la compression est trop forte. Euh, et si on ne s'en rend pas compte soi-même, les, les autres vont le dire. Question ben, Vous savez tout.